Je ne peux pas. Je ne <risé> peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. dit Tézy, Sans... tu vas mieux Mais attends. Il arrive Tu veux nous parler de ce qui est arrivé NON Tueur froide, accélération du rythme cardiaque et hérissement des poils, salut les rollistes. Ce ne sont que quelques-uns des symptômes de la peur, la vraie, celle qui vous prend aux tripes et qui transperce la raison. L'appel de Cthulhu joue avec des terreurs dépassant l'entendement. Et parfois, la folie atteint les investigateurs alors que leurs joueurs doivent aborder le système et l'interprétation de la santé mentale. Les investigateurs, tout comme les héros des nouvelles de l'univers de Lovecraft, sont confrontés à des monstruosités innommables et dépassant l'entendement par leur taille, leur pouvoir et leur improbabilité. La géométrie même de leur domaine euh, sont parfois hors du champ de conception des humains. Les investigateurs à l'appel d'Octolous sont témoins de scènes macabres quand carrément pas horrifiques ou gore. L'horreur qu'ils affrontent dans les scénarii assaillit absolument tous les sens. De l'odeur d'un cadavre qui va donner la nausée, à la douleur des tortures parfois infligées aux investigateurs, ainsi que la vue d'un profond en train de se repaître, sont différents chocs que va subir l'investigateur, le poussant peu à peu dans la perte de santé mentale. La réalité des monstruosités, grands anciens et divinités du mythe, si puissants, si éternels si indifférents ou ignorants de l'existence de l'humanité, de sa faiblesse ou de son sort, amènent peu à peu les investigateurs à réaliser l'insignifiance de leur vie. Leur impuissance face au mythe, qu'il est tout juste possible de repousser temporairement, va remplir de désespoir un combat ou une fuite perdue d'avance. Les investigateurs des joueurs vont progressivement voir leur univers grandir, leur importance diminuer, et trouver leur quotidien futile et insignifiant. Les investigateurs de vos joueurs vont également prendre conscience de la mort qui guette chacun d'entre eux dans plus ou moins tous les scénarios. Quand un investigateur a vu suffisamment de ses camarades mourir dans l'atroce souffrance, il se sait condamné, comme toute l'humanité, et sombre alors dans la folie profonde. La santé mentale, ou sane, représente les différents chocs émotionnels et traumatismes psychologiques que peut subir un investigateur avant de perdre pied avec la réalité de façon plus ou moins caractérisée et définitive. À chaque fois qu'un investigateur rencontre un élément perturbant, une scène traumatisante ou tout risque de choc psychologique, on pourra aussi dire à chaque rencontre avec le mythe ou une de ses créatures, on fait appel au système de santé mentale. Il y a un risque de choc émotionnel pour l'investigateur subissant la torture, trouvant des morceaux de cadavres démembrés ou rencontrant le grand Cthulhu lui-même. À la demande du meneur de jeu, le joueur fait alors un jet de santé mentale pour son investigateur. Indécent sous sa caractéristique de sane, une réussite indiquant que l'investigateur a réussi à se faire une raison sur ce qu'il a vu affronté ou fui. Un échec au test de santé mentale signifie que l'investigateur a au contraire absorbé toute l'horreur qui s'est offerte à lui. Qu'elle soit vérité occulte et horrifiante dans un tome obscur, ou rencontre avec une créature tentaculaire et insensible aux balles. Là, l'investigateur va perdre plus de points de santé mentale, pouvant entraîner des lésions psychologiques plus ou moins profondes. Lors de pertes plus importantes de points de santé, l'investigateur risque alors de sombrer dans une folie plus profonde. Généralement des maladies psychiatriques diagnosticables telles des manies ou des phobies, l'investigateur va alors changer sur le long terme. Ça peut être handicapant pour le reste de l'histoire, et c'est pas toujours possible de les soigner, mais hey, c'est un jeu d'horreur. Il est difficile de ne pas tomber dans la parodie lorsqu'on essaye d'interpréter des maladies psychiatriques. On peut tenter de s'inspirer du jeu d'acteurs talentueux ayant interprété, par exemple, les fous qui savent, comme Brad Pitt dans l'Armée des Douze Singes, ou les différentes scènes d'asile dans la série Lost, et aussi les psychopathes assumés, comme dans Seven, ou le Joker, dans les différentes versions de Batman, ou encore la folie croissante, comme dans Shining ou Denis Darko. De l'amnésie au donkey shotisme, des terreurs nocturnes jusqu'aux différentes manies, la large variété des maladies psychiatriques qui peut tomber sur vos investigateurs offre à vos joueurs un sympathique panel de situations à interpréter. Les folies courtes forment des crises passagères, dans lesquels il est parfois plus simple pour le meneur de jeu d'interpréter lui-même l'investigateur, rendant ainsi le personnage à son joueur dans une toute nouvelle situation dans laquelle il devra apprendre ses actes et en assumer les conséquences. Lovecraft a écrit « L'émotion la plus forte et la plus vieille de l'humanité, c'est la peur. »« Et la peur la plus ancienne et la plus forte est la peur de l'inconnu. » Je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans, c'est vrai pour le cinéma, pour différents autres médias, et c'est vrai également pour le jeu de rôle. Pour interpréter la folie et la terreur dans Cthulhu, le non-dit est tout aussi important que ce que vous allez offrir à vos joueurs. En décrivant que partiellement les horreurs qu'ils rencontrent, vous allez laisser le loisir à vos joueurs de compléter l'image mentale avec ce qui les effraie personnellement. Et l'aventure, l'histoire, l'horreur que subissent leurs investigateurs n'en sera que plus prenante. La chronique du dragon sur la santé mentale dans l'appel de Cthulhu est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut ou à partager la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous retrouve bientôt dans le mois pour un HRP et le mois prochain pour une prochaine chronique du dragon. D'ici là, commentaire ou Twitter si vous avez besoin de me contacter. Portez-vous bien, ciao les rôlistes Les investigateurs dans l'appel de Toulouse sont confrontés. Confrontués Ils sont confrontés. Exactement. Les investigateurs sont confrontés.